Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des idées pour innover. Aujourd'hui, comment constituer une équipe innovation ou qui choisir, quel profil pour constituer effectivement un groupe en capacité de mener à bien ce type de projet. Quels critères de sélection pour recruter votre équipe innovation ben, Des profils atypiques euh, dont euh, les qualités seraient la curiosité, donc à savoir euh, se poser des questions et surtout poser des questions. Une notion fondamentale d'expérimentation, donc savoir euh, aller au-delà de quelques tests euh, à l'issue d'une simple idée. Networker, donc euh, savoir, avoir su plutôt euh, s'entourer euh, de personnes venant de différents univers, et en capacité effectivement de challenger la personne, de la faire évoluer et travailler, progresser sur des idées ou des inventions pour aboutir à quelque chose de plus, de plus finalisé. Enfin, une vision prospective est indispensable afin de savoir transposer une idée ou une innovation ayant été déposée sur un métier qui n'est pas dans le scope du vôtre, euh, et que vous êtes effectivement donc, en capacité euh, d'extrapoler. Donc l'ADN de l'équipe elle-même doit être constitué, donc, comme on l'a vu, d'un certain nombre de profils, mais celle-ci doit euh, être capable effectivement de savoir travailler en équipe, de façon collaborative, donc d'une grande agilité. La mixité reste à euh, un élément majeur, donc à savoir que l'ensemble des collaborateurs doivent, euh, de façon importante, venir de différents univers, composés d'hommes, de femmes, bien sûr, et d'âges est de plus différents. Enfin, l'équipe doit être proactive et surtout enthousiaste afin de croire à son projet, à ses projets, et euh, être en capacité euh, d'argumenter dès qu'elle est challengée, que ce soit de la part d'un sponsor, de partenaire, des clients ou de tout autre acteur. Voilà, donc tel que nous l'avons vu sur euh, notre euh, vidéo principale sur la méthode, nous espérons que ces quelques éléments complémentaires vous auront permis de vous aider dans le cadre de la constitution de votre future équipe innovation, que vous soyez une PME, une TI ou une start-up. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, partager et vous abonner afin de pouvoir suivre notre prochain épisode. À très bientôt